Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va pour vous. Écoutez, chez moi il est minuit 30 voilà on est le, le minuit 30 le, le 8 euh, juin, et euh, bah, je me prête à faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire une, une vidéo réaction, parce que honnêtement je ne savais pas trop dans quel contexte euh, inscrire ça. En fait j'ai un, un copain euh, qui euh, m'a envoyé il euh, y a à peu près euh, un quart d'heure un article euh, du courrier international, qui parle de la série Tchernobyl, euh, qui a été diffusée sur HBO, série que j'ai terminée euh, pour ma part hier, et que j'ai grandement appréciée. Et en fait ça m'a totalement euh, suscité des, des réflexions <rire> euh, assez intéressantes, je pense, je voulais juste les partager, c'est-à-dire je ne sais même pas où je vais aller avec ces réflexions-là, euh, mais ça me paraît assez intéressant. En fait j'ai l'impression, que je faisais un format actu sur la chaîne il y a pas très longtemps, il y a encore un an, pour rebondir sur l'utilisation politique de l'histoire. Je suis désolé si je parle un peu, un peu bas, mais tout le monde dort chez moi du coup qu'il est minuit et demi. Et, et j'ai vraiment l'impression qu'on est, on est dedans. J'ai l'impression que, que ce soit les états unis ou la Russie, se tirent la bourre encore, là en ce moment, pour réécrire cette histoire un petit peu. Et c'est assez, assez drôle, il vient d'y avoir le, le, le, le débarquement et les commémorations, on a pu voir que, que Trump a été euh, invité notamment par l'Elysée et pas euh, Poutine, ce qui a fait couler quand même pas mal d'encre, parce que certains euh, historiens, dont par exemple euh, Denis Péchanski, euh, on considéré que c'était une façon un peu d'humilier euh, hein, aussi les, les, les russes. Euh, de leur côté l'Elysée a dit oui mais en fait c'est parce que les russes sont invités seulement tous les 10 ans pour les commémorations tous les 10 ans, euh, et, pas, et pas tous les ans, bon là pour le coup il y avait, il y avait Trump. Euh, mais il est vrai que la couverture médiatique autour du débarquement fait furieusement euh, occulte en fait totalement euh, le, le, le rôle de la Russie, euh, pendant le, la, la seconde guerre mondiale et on a l'impression de par la couverture médiatique finalement que euh, eh bien, les états unis il n'y a que grâce à eux finalement que qu'on qu a gagné quoi, hein. le, la, la France et l'Europe ont été libérés par les états unis euh, or euh, bah c'est vrai que Poutine je crois a lancé une petite euh, flèche à un moment donné en disant oui, euh, C'est un peu occulté le, le, le rôle de la Russie, euh, on vous rappelle quand même que c'est grâce aussi un peu à nous, bon euh, il se tire la couverture mais force est de constater que sans les Russes ça aurait été aussi un peu compliqué, donc il y a un espèce d'affrontement là, autour de ces commémorations, du fait qu'il était invité ou pas, et, et puis du, du rôle des médias, globalement, qui couvrent cet événement-là, qui est particulièrement intéressant, euh, parce que, d'un côté, on a l'impression qu'il y a vraiment une force de frappe, de communication, autour du débarquement, euh, qui valorise très, très largement euh, les initiatives américaines pour délaisser euh, le russe, euh, et, et c'est vrai qu'on peut pas trop en vouloir à Poutine, pour le coup, de, de dire, ouais, enfin, euh, nous aussi, euh, on, on a perdu des types, et... Euh, et et on a, on a quand même poussé, euh... et puis en même temps il y a cette série HBO qui sort, et en fait j'ai l'impression que les deux se percutent, quoi euh, ces deux événements de l'actualité qui se percutent totalement, la couverture du débarquement d'un côté et la série HBO Tchernobyl, euh, de Tchernobyl de l'autre, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, HBO a sorti une sortie, enfin euh, une, une série Tchernobyl, euh, très récemment, qui est euh, vraiment hyper hyper bien. Euh, euh, moi j'ai vraiment adoré, il y a une qualité d'écriture et surtout de reconstitution qui est euh, formidable, euh, et ça permet vraiment de comprendre un petit peu comment ça s'est euh, euh, passé. Euh, mais en fait, plus qu'une série autour de la catastrophe Tchernobyl, euh, pour moi, la série en tant que telle, c'était une série plus euh, presque euh, politique euh, qui va montrer comment le euh, parti communiste de l'époque, euh, comment cette, euh, ce, ce pouvoir euh, centré autour du parti euh, est une machine à broyer les hommes, euh, et qui terrorise littéralement tout le monde. C'est-à-dire qu'on on, on voit dans la série que euh, la catastrophe de Tchernobyl, c'est une catastrophe qui a eu lieu en grande partie euh, parce qu'il y a des types des techniciens qui avaient peur de leur hiérarchie, qui eux-mêmes avaient peur du parti parce qu'il y avait des enjeux politiques euh, autour, de, autour de tout ça et qu'il fallait, euh, fallait pousser cette centrale dans ses retranchements euh, à cause de la peur du politique. Et donc, on, on voit qu'il y, y a un affrontement dans cette série entre le, le, le, le KGB, les scientifiques, euh, qui, les scientifiques qui veulent dénoncer le fait que dans la centrale, il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas, ou qui, qui y avait des défauts de conception, que les techniciens n'auraient jamais dû aller jusque-là, et puis le, le KGB, l'autre côté, qui essaye de faire pression pour, pour essayer de cacher des, des choses. Alors, du coup, cette série-là, clairement, elle, elle nous montre cette, cet appareil d'État extrêmement fort, euh, qui, qui vraiment. Euh, exerce une pression très très forte sur les individus euh, et, et du coup bon, ça a été salué dans, dans, dans plein de, de pays y compris en Russie euh, par certains médias mais ça a aussi provoqué euh, des réactions notamment auprès des, des, des, des, des, des on va dire des, des, des journaux très pro-russes euh, qui se sont insurgés un petit peu de, de ça et qui ont dit mais non en fait si Tchernobyl sur HBO c'est une série euh, qui a été produite par les américains, il y a une vision du coup euh, tronquée américaine, on veut nous faire passer nous les russes euh, pour les méchants, c'est à dire que effectivement dans, dans la série euh, alors, il y a une grosse valorisation de tous ces hommes qui se sont sacrifiés à un moment donné pour euh, essayer d'enrayer cette situation dramatique et de, et, et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Euh, mais il euh, n'y a clairement pas une très belle image euh, du gouvernement russe qui est donnée dans la série. Et ça, c est, c est, ces journaux pro-russes-là, euh, ils s'en sont vraiment emparés et ils l'ont dénoncé en disant « mais c'est des Américains qui ont fait une série sur les Russes, donc c'est for forcément politique et partisan, euh, et c'est fait exprès ». Euh, et ce qui est assez incroyable, en fait, euh, c'est que je viens d'apprendre via ce, cet article de Courrier International, euh, eh que les Russes vont lancer leur propre série euh, Tchernobyl pour euh, raconter la vraie histoire, finalement, de Tchernobyl de leur côté. Euh, et ça, c'est. Je trouve que c'est assez fou, quoi, parce qu'il y a une espèce de. Euh, il y a une propagande. Enfin, les Russes euh, disent Ouais, il y a une, il y a une propagande euh, américaine qui s'est mise en place contre nous, nous, on va vous délivrer la vraie histoire et finalement ils fabriquent leur propre propagande aussi pour contrer euh, cette série de tchernobyl là et d'ailleurs, enfin, on, on, on voit très bien que ça va, ça va partir tout de suite dans, dans, dans la propagande, euh, parce qu'ils sont en train de produire cette, cette série qui, a priori, va sortir peut-être l'année prochaine, ou je ne sais pas, euh, et, et apparemment, le réalisateur Alexei Muradov, euh, lui, il s'est confié à un journal russe, euh, enfin, vraiment pro-russe, en leur disant qu'il existait, euh, alors déjà, il leur a promis de raconter la vraie histoire, et ensuite, il leur a dit... Vous savez, il existe une théorie selon laquelle les Américains se seraient infiltrés dans la centrale. Alors, ça ne veut pas dire que cette série-là, elle va euh, forcément prendre cet angle-là, mais c'est quand même assez étonnant euh, de, de voir qu'il y, y a cette espèce de, de conflit euh, et que les, les, les Russes ont vraiment envie de, de mettre de l'Américain là-dedans. Euh, euh, on voit en tout cas que le, le cinéaste se sent obligé de, de dire « vous savez, il existe cette théorie quand même ». Euh, et, et c'est assez intéressant parce que finalement euh, bon, on, on, on est sorti de la guerre froide entre guillemets euh, mais <rire> aujourd'hui il y a plusieurs puissances économiques qui, qui émergent euh, mais là actuellement dans les médias depuis quelques jours je trouve qu'il y a une, une tension extrêmement euh, forte une tension médiatique, une tension autour de la communication euh, voire de la propagande autour de plusieurs questions, et, et voilà je trouve que cette question du débarquement et de tous les problèmes que ça a présenté parce que les Russes euh, n'étaient pas là et, et, que, et que surtout le, le battage médiatique fait qu'ils sont vraiment occultés par rapport aux Américains et cette production de Tchernobyl euh, par HBO avec la contre-réaction des Russes qui du coup va arriver bientôt, je trouve que ça fait, ça fait beaucoup, ça fait écho à pas mal de choses aussi, et, euh, et voilà, je ne sais pas du tout où, où, où je vais avec, avec ça, mais euh, voilà. les deux événements se sont percutés un peu dans ma tête, je trouvais ça intéressant, je ne sais pas si ça vous intéresse aussi, mais euh, ça prouve bien que, encore une fois, euh, voilà, ce format Actu que j'avais lancé sur euh, l'utilisation politique euh, de l'histoire, et eh bien, euh, bon, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le, le cas. Et, et actuellement, on est vraiment plein dedans où on voit deux nations qui utilisent cette histoire à des fins de propagande et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention avec tout ce que l'on euh, consomme, c'est-à-dire que l'histoire, on dit souvent, oui mon euh, l'histoire c'est des faits, euh, un point c'est tout, non, il euh, y a une interprétation de tout ça, il faut y faire très attention, elle peut vraiment être utilisée par tous les moyens. Alors après moi cette série de parages bio, je l'ai trouvé vraiment... Euh, très bien, hein, et euh, honnêtement, euh, euh, même s'il y a quelques petits trucs un peu romancés, honnêtement pas tant que ça, et je vous la conseille vraiment, c'est une belle série, euh, ça dure pas très très longtemps en plus, euh, mais, euh, mais je trouve ça intéressant de voir à quel point ces deux nations-là peuvent se tirer la bourre euh, autour de ces deux événements-là, euh, pour euh, aujourd'hui Justifier une conduite politique, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre euh, voilà, vos commentaires, à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette réflexion euh, de la nuit. <rire> euh, et puis euh, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt, euh, là samedi, je vais uploader le truc, ça sera bon demain matin, on se retrouve euh, lundi pour le prochain épisode Nota Bene, salut